Bonjour à tous, dans cette première vidéo nous allons voir comment développer vos méthodes de travail. Dans le cadre du cours de mathématiques de cette année, nous serons en classe inversée. La classe inversée consiste à voir les bases et notamment la théorie à la maison et à faire les exercices en classe tous ensemble. Donc du coup, la, vidéo, la théorie se présentera sous forme de vidéo à regarder comme celle-ci et vous devrez noter dans votre cahier de théorie tous les points importants. Le but c'est que vous développiez votre propre méthode de travail je vais donc vous donner conseil aujourd'hui Premier conseil, j'imagine la plupart d'entre vous le connaissent déjà quand on regarde une vidéo pour mettre pause, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace ça va être très utile pour vous puisque l'avantage de la vidéo par rapport à un cours en classe c'est que vous pouvez mettre pause, revenir en arrière et réécouter les points importants du cours Lorsque vous allez regarder une vidéo de théorie mettez-vous dans un environnement calme évitez les, les sources de bruit par exemple, éteignez la télévision. Mettez votre téléphone sous silencieux et hors de votre champ de vision. Comme ça, vous ne serez pas distrait par d'éventuels messages qui arrivent. Installez-vous tranquillement à un bureau et prenez votre cahier et tout le matériel dont vous aurez besoin. Pour bien apprendre, il faut que votre cours soit bien structuré. Par exemple, au début d'un chapitre, prenez une nouvelle page et indiquez très clairement le titre du chapitre ainsi que le titre de toutes les grandes parties du chapitre. Vous pouvez par exemple choisir de mettre dans une autre couleur les grands titres. Pour ce qui est des définitions, je vous encourage très vivement à les mettre en valeur, par exemple en soulignant le mot qui est défini pour bien le mettre en avant. Et puis ensuite vous continuez avec les différentes parties. Là par exemple j'ai donné un exemple du début euh, du chapitre 1 sur les relatifs que l'on va commencer dans les jours qui viennent. Quelque chose qu'on utilisera beaucoup cette année, c'est la carte mentale. Tout simplement il s'agit d'un schéma qui permet d'expliquer beaucoup plus simplement qu'en de longues phrases une idée. Ici vous avez le schéma des ensembles, les ensembles de nombres. Le cercle interne, les entiers. C'est tous les nombres entiers que vous connaissez bien. Et le premier chapitre, ça sera le cercle externe en bleu, les entiers relatifs. C'est non seulement ceux qui sont que dans le cercle bleu, les nombres négatifs, mais aussi ceux qui sont dans le cercle orange, les nombres positifs. C'est tout ça les entiers relatifs. Autrement dit, les entiers sont à l'intérieur des entiers relatifs. Les entiers relatifs comprennent également les entiers. Et avec ce schéma, on a cette idée qui est représentée. Au début, quand vous deviez apprendre à faire une addition posée, eh bien, comment vous y preniez Déjà, vous preniez la colonne la plus à droite, on additionne les chiffres. Est-ce que ça dépasse 9 Si ça dépasse 9, alors on note la retenue des dizaines en haut de la colonne suivante. Et puis après, on note le chiffre des unités dans le résultat. Si ça ne dépasse pas 9, on marque directement le chiffre des unités dans le résultat. Et puis on recommence avec la colonne d'après. Donc voilà, au lieu d'écrire toutes ces phrases avec ce schéma, on sait comment faire un calcul d'addition posée. Voilà qui conclut cette vidéo sur les méthodes de travail. N'oubliez pas que je ramasserai vos cahiers à la fin de chaque chapitre lors du premier trimestre et que vous aurez une note. Donc améliorez votre méthode et euh, surtout soyez précis dans les termes mathématiques. Euh, N'hésitez pas aussi à vérifier ce que je dis. Je veux pas que vous me croyiez. Mais je veux que vous sachiez, c'est la différence entre croire et savoir. Normalement, un savoir, vous pouvez le vérifier ailleurs qu'avec moi. Si vous travaillez 15 minutes par jour, vous serez bien préparé. Le but pour vous cette année, c'est d'évoluer, comme je vous l'ai déjà dit, de passer du stade d'élève qui apprend ce qu'on lui dit d'apprendre au stade d'étudiant qui réfléchit à comment il apprend et qui améliore ses méthodes de travail. Et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.